Bonjour, comment utiliser l'huile essentielle de menthe poivrée en cas de mal de tête passager et bénin Cette technique naturelle qui soulage ne vous dispense en aucun cas de traiter les causes. Si vous travaillez sur ordinateur, marquez des pauses régulières pour reposer vos muscles oculaires. Clignez fréquemment des paupières. Vérifiez le taux d'humidité ambiant. Pensez à soigner un problème dentaire ou une sinusite qui peut être le fond du problème. Si l'origine est cervicale, consultez un ostéopathe. Voici la technique qui, dans tous les cas, vous soulagera. Utilisez de l'huile essentielle de menthe poivrée ou de menthe des champs bio. Mettez une fraction de goutte sur le bout du doigt et appliquez ponctuellement sur la zone située entre les sourcils. De chaque côté, sur le sourcil lui-même, sur les tempes et dans le creux juste au-dessous de l'occiput. Cherchez la zone la plus sensible et massez doucement du bout des doigts. Donc vous en mettez sur les deux doigts et vous massez du bout des doigts. Ici. Vous pouvez également effectuer un massage linéaire passant par tous les points frontaux. Vous pouvez faire ce massage plusieurs fois par jour. En cas de projection dans les yeux, rincez-vous abondamment avec un coton imbibé d'huile végétale, mais jamais avec de l'eau et encore moins avec de l'alcool. Pour en savoir plus sur la technique d'aromathérapie familiale, vous pouvez vous procurer mon livre numérique, mon guide d'aromathérapie anti-stress ou mon livre de librairie « Les huiles essentielles pour votre santé » chez Dangle et Pocket. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous inscrire sur naturemania.com pour être tenu informé de mes nouvelles vidéos. A bientôt